Salut tout le monde, on, vous êtes bien sûr 100% accessibilité, derrière moi vous voyez les Halles Bocuse et euh, à droite, il y a le parking des Halles Bocuse. On voit peut-être peu un peu plus haut, on verrait je pense, voilà vous voyez du coup il y a un accès, un ascenseur pour y aller. Du coup, je ne vais pas vous faire visiter les Albuquer, c'est plutôt le parking sur les toits. À tout de suite Oui, bien sûr. Alors reculez un petit peu, faites attention, n'importe où va s'ouvrir. Ok. Merci. Je vous en prie. c'est encore moi là on est sur les jardins suspendus de la Pardieu. du coup je pense que derrière moi vous voyez la tour la Dieu et la tour in city à ma droite voilà elle est balayée cette tour voilà du coup je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler euh, bah, de ce petit jardin euh, en pleine ville je trouvais euh, en plus accessible comme vous avez vu sur la, la vidéo je trouve que ça vaut le coup et euh, en bas il y aura une, une espèce de buvette euh, c'est ce que j'ai un peu vu euh, sur le site internet euh, de Lyon, Lyon Métropole. Ben, bah, je vous remercie euh, d'avoir euh, mes, regardé mes vidéos et liké. Je vous remercie. Continuez à faire comme ça. On pourra essayer de faire connaître les choses accessibles. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker en bas à droite. Au revoir.